Salut les petits ronfleurs, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 5 du mois dans mes rêves. Alors faut savoir que quand même le mois dans mes rêves chamboule un peu mes rêves puisque je fais des rêves totalement what the fuck. Donc le rêve de ce, ce jour-là, hein, il est assez bizarre, c'est-à-dire que j'allais prendre l'avion et avant de rentrer dans l'avion j'ai enlevé mes chaussures, enfin ma mère m'a dit enlève tes chaussures. Donc je lui ai donné mes Nike, euh, mes Nike noirs, hop je lui ai filé et elle m'a dit bah voilà, euh, bref tu prends ton avion. Donc j'ai pris mon avion mais c'est des rêves où euh, je suis vraiment perdue en ce moment, dans mes rêves je suis tout le temps paumée. Donc euh, je vais dans l'avion, j'arrive dans un endroit, c'est un genre de... Comme quand j'étais au BAFA, quand j'ai passé mon BAFA à l'époque. Et là, je, pour, pour aller poser mes valises, et je m'aperçois que j'ai pas mes chaussures. J'ai oublié, enfin, ma mère a oublié de me rendre mes chaussures. Donc je marche pieds nus et je me dis je vais appeler ma mère et là j'ai pas de mon téléphone et en plus il fallait des couettes j'ai pas de couettes en fait j'ai rien j'ai quasi rien je me mets à râler super super fort contre ma mère oui tu fais chier T'as oublié de me donner mes chaussures etc et ça en fait je sais pourquoi j'ai rêvé de ça euh, c'est parce que c'est l'ancien moi en fait de base enfin euh, depuis, depuis quelques temps euh, depuis quelques mois je, je pars du principe où quoi qu'il nous arrive dans la vie c'est notre faute c'est trop facile de rejeter toujours la faute sur autrui. Et euh, du coup, par exemple, quand euh, ma, par exemple, ma mère, bah, là, dans le truc, c'était ma faute. J'avais qu'à penser à récupérer mes chaussures ou j'avais juste pas à l'écouter. J'aurais dû garder mes chaussures. Et en fait, je crois que c'est parce que j'ai regardé... Euh une, une émission où le meilleur pâtissier c'était et en fait dans le meilleur pâtissier euh, le mec il dit moi je décide de pas l'écouter parce que si je fais une erreur euh, j'ai pas envie de lui en vouloir à lui et en fait du moment où vous décidez d'écouter quelqu'un du moment où vous décidez d'écouter votre mère ben, elle vous donne l'idée mais c'est vous le responsable c'est vous qui avez écouté et en fait l'ancien moi aurait râlé alors que euh, le nouveau moi ne râlerait plus et dirait et tant pis je vais marcher pieds nus <rire> ensuite c'est toujours dans le même rêve j'ai pas eu de coupure euh, je commence à me dire que j'ai tout oublié je commence à dire oh faut que je fasse quelque chose et là je me dis oh, j'ai aussi oublié mon chat je sais pas si c'était vraiment un rêve lucide ou non mais j'ai forcé très fort parce que j'avais oublié mon chat il fallait que je le retrouve et hop j'ai atterri chez mes parents et j'ai vu mon chat courir dans les escaliers et en fait à ma droite j'ai tourné ma tête et j'ai vu mon frère et ma belle soeur et ils m'ont dit ah oh, Léa t'as vu tes cheveux et en fait euh, j'ai rêvé de ça parce que j'ai levé ma nièce de la sieste moi quand je dormais quand j'étais petite j'avais au taquet, au taquet de noeuds derrière et ça me faisait des gros cheveux là et ma nièce a pareil que moi et du coup ma mère m'a dit ⁇ Oh t'as vu on dirait toi avec les mêmes cheveux ⁇ et du coup bah, j'en ai rêvé pendant la nuit. Ma belle-soeur et mon et mon frère euh, c'est les parents de ma nièce. Du coup c'était assez bizarre qu'ils me disent ça. Mais j'avais l'air vraiment zombie dans ce rêve, j'étais en mode ⁇ En ce moment dans mes rêves j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, d'être droguée quoi je suis comme ça dedans hein dans mes rêves. Donc après j'ai ouvert les yeux, dans ce rêve j'ai reçu du découragement, de la frustration de la tristesse, c'était pas vraiment un rêve hyper joyeux mais je comprends à peu près pourquoi j'ai rêvé de ça, c'était vraiment bien retranscrit de ma journée de façon un peu what the fuck mais c'était bien. Donc voilà c'était un petit rêve rapide pour aujourd'hui. Alors je vous dis j'ai des rêves à la toque en ce moment, je rêve toutes les nuits j'ai téléchargé une appli euh, que je teste en ce moment petit, euh, pour le rêve, le sommeil etc. Euh, je vous donne pas encore le nom de l'appli parce que je préfère bien la tester avant de vous la conseiller mais si vous, vous avez des applis à me faire tester pour sommeil ou pour plein de choses pour dormir. N'hésitez vraiment pas et surtout n'hésitez pas à raconter votre nuit à vous et moi je vous retrouve peut-être demain dans de nouvelles aventures. Sur ce faites que cette journée soit une bonne journée je compte sur vous.